Toc-toc-toc, Monsieur Pouce Chut Je dors. Toc-toc-toc, Monsieur Pouce Debout Chut Je dors. Toc-toc-toc, Monsieur Pouce Debout C'est l'heure Bon, bon, d'accord Bonjour Ma doudou Ma dit t'es pas doué Oh dis donc tu t'es pas regardé Oh bas au bas Oh babaou Oh bah oh bas ba, Oh baba oh, oh, ba, ba, oh Ma, ma dit t'es pas doué Oh dis donc tu t'es pas regardé Oh bas au bas Obaba au bas au bas Oh, baba, oh. en montant au plus gros j'ai eu trop chaud en montant au plus pointu je n'ai rien vu en grimpant au plus grand j'ai perdu mes gants en montant au plus beau j'ai eu trop chaud en montant au plus petit je me suis dit ça suffit Un petit bonhomme assis sur une pomme La pomme dégringole Le bonhomme s'envole On refait Un petit bonhomme assis sur une pomme La pomme dégringole Le bonhomme s'envole Pousse qui pousse et voilà pour toi Montre qui montre et voilà pour toi Danse qui danse et voilà pour toi Liette qui lit et voilà pour toi Et le rikiki qui tournera petit chat, pourquoi es-tu si triste Mon petit chat, faut pas pleurer comme ça. Ma maman est partie pour chasser les souris. Tout seul dans mon panier, moi je m'ennuie. Mon petit chat, faut pas pleurer comme ça. Ta maman reviendra, elle te consolera. Au chaud dans ton panier, tu rêveras